tout agissement sexiste, c'est-à-dire tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, est interdit par l'article L 1142-1 du Code du travail et peut donc être dénoncé. L'article L 1153-2 de ce même code protège les personnes ayant de bonne foi témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits, et précise notamment qu'elles ne peuvent pour cette raison être écartées de l'accès à un stage ou une formation en entreprise. Le droit du travail protège donc les apprentis, mais aussi les stagiaires qui dénonceraient des situations de violence sexistes ou sexuelles. Les mêmes dispositions sont prévus par le Code général de la fonction publique pour les stages dans des établissements publics. Cette protection est essentielle, car les rapports de pouvoir au sein des entreprises en font un terrain favorable à la répétition de situations de sexisme. Ainsi, selon le baromètre 2021 du collectif Stop E, Stop au sexisme ordinaire en entreprise, le sexisme au travail est encore une réalité pour plus de 8 femmes sur 10, avec des blagues sexistes, des différences de traitement ou encore une remise en cause de leur capacité à manager. Et pour plus de 4 hommes sur 10, avec une remise en cause de leurs compétences ou des préjugés liés à la paternité. Alors comment réagir à des violences sexistes ou sexuelles en entreprise L'isolement, le manque d'ancienneté, la différence d'âge et de statut font qu'un ou une stagiaire ou apprenti peut se sentir très démuni. Il existe pourtant plusieurs personnes vers lesquelles il est possible de se tourner. Voici trois pistes pour recevoir du soutien. Premièrement, on peut bien sûr se confier à des proches, un ou une collègue compréhensive, des amis ou encore sa famille. C'est souvent la première porte d'entrée pour être soutenu et écouté en confiance. Deuxième piste, on peut, au sein de l'entreprise, s'adresser au service des ressources humaines ou à une personne référente sur la question des violences sexistes ou sexuelles. La présence d'un ou une référente est obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et une procédure de signalement doit être mise en place dans toute entreprise de plus de 250 salariés et dans tout établissement public. L'intérêt de ce signalement est que l'entreprise pourra alors aménager les conditions du stage ou de l'apprentissage pour permettre à la personne victime de ne plus croiser la personne mise en cause, par exemple en choisissant un autre tuteur ou une autre tutrice. L'entreprise devra aussi enquêter sur la situation et prendre des sanctions si les faits sont démontrés. Enfin, troisième piste, il est recommandé d'en parler à son établissement d'enseignement, université ou école, et en particulier à la personne responsable de la formation où l'on est inscrit ou inscrite, au service des stages ou à un ou une référente sur les violences sexistes et sexuelles. L'entreprise, l'établissement et l'étudiant ou étudiante sont liés par une convention de stage ou d'apprentissage qui spécifie les engagements de chacune de ces trois parties. Cette convention peut comporter une mention relative à la protection des étudiants et des étudiantes contre les VSS ou toute autre forme de violence, qui précise la conduite à tenir dans ces situations. Dans tous les cas, l'établissement d'enseignement pourra venir en aide au stagiaire ou à l'apprenti en intervenant auprès de l'entreprise pour faire cesser la situation ou en aidant l'étudiant ou l'étudiante à changer d'entreprise si c'est son souhait, sans que cela ne remette en cause sa scolarité.